Mais tu vois mieux comme ça peut-être Mais <rire> t'as pété ton camion Du coup je joue tout seul c'est ça Vas-y Il va rien si je fais ça Il va tout casser Je me suis dit que la dernière fois que je t'avais laissé tout seul avec ah Un truc qui filmait La caméra elle était tombée Oh mais t'as tourné le volant Ah ça y est tu t'en rends compte Salut à toutes et à tous la même compagnie et les 16 J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 Santé Arthur il pleut de moins en moins je suis désolé à force d'attendre bah, il oui. fait beau maintenant Il fait beau Il voulait rouler, rouler sous la pluie bah voilà On va pas pouvoir drifter Ah quel dommage Et bien les amis pourquoi pas de drift Parce que je me suis dit bah, je l'avais dit dans une des dernières vidéos Qu'on allait faire conduire Arthur avec cette BMW Voilà cette petite voiture bien sympathique On va rentrer à l'intérieur Tu vas voir du coup s'il y a un porte-gobelet ou pas il bah, n'y a pas de porte gobelée Par contre il y a toutes les affaires qu'il faut pour, euh, pour assurer Par contre t'as pas de place pour t'asseoir Ah oui merde, bah moi je suis derrière là je suis derrière, j'étais entre mes jambes Wait, what Notre camion il est là-bas Et on va aller faire une livraison pour euh, arriver ici à euh, Winefield Donc My la donne de Grand Utopia qui est juste ici Ça y va, hein? Hop là, j'ai le trottoir! J'ai l'impression de rouler dans le avec le camion alors que je suis pas en camion. C'est vrai, mais en tout cas, t'as bien, bien, bien, bien roulé dans les Y'a pas de retour de force sur ton volant ou quoi? Elles reviennent pas les roues. C'est vrai qu'on a un tout le le Bah oui, mais comme en voiture, c'est différent, c'est sûr, ouais. Mmh. Ok. Il a vraiment aucun retour de force. <rire> mais par contre, le volant il part en couille. Non, mais là, t'exagères. Non, vraiment, il oui, part ah, par en couille. Bah, arrête-toi, arrête-toi. Comment ça en couille? Bah, regarde. Ah bah voilà il y a un retour de force, mais qu'est-ce que mais tu non, fais non mais là, regarde je mais lâche... 100 km heure <rire> ouais, regarde, je lâche le volant Bah oui Il partait à gauche tout seul Mais parce qu'il y a de la vitesse ça n'a rien, à... rien à voir Mais si Quand je roule vite avec ma voiture, ça part pas à gauche ou à droite <rire> Ouais mais tu te rends pas compte de la vitesse C'est pour ça Je sais pas combien je suis Là t'es à, à 90, c'était bien. tu vois là tout de suite ça va mieux Et par contre ce qui est bizarre c'est que moi quand je roule la voiture je, ouais. je me crois même dans ma voiture à moi Alors pas à niveau puissance hein, mais niveau euh, roulage je roule pareil moi. Ah oh, non c'est différent C'est fou ça quand même Elle est trop moderne ta voiture Elle roule toute seule aussi C'est vrai Voilà Regarde comme c'est beau là, à droite l'arrière, hop Ah c'est chouette hein. bah, super <rire> Ça t'avait manqué ça hein Oh, tu me diras, on est une glacière à droite, on peut prendre un pique-nique Vas-y, tu veux quoi Attends, tu veux que je te serve quoi T'as un sandwich Euh... Attends, bouge pas <rire> C'est... Oh merde ah. <rire> Oh <rire> Non <rire> Donc tu vas aller au, au magasin, à l'entrepôt de Nord Food, là, à droite, ouais Parfait. Et Alors c'est votre clignotant, voilà Et là tu vas taper à droite si tu regardes pas il regarde pas. Et voilà, tu vas te mettre sur une place de parking. Là à droite. Ouais ouais, tu vas te mettre sur une place de parking et notre camion oui. il nous attend derrière. Oh là là là là la voiture. J'ai eu peur pour ma voiture. Mais on a pas même pas pu s'amuser. Hein? On n'a même pas pu s'amuser. Tu voudras rouler après avec la voiture? Ah bah oui. Ok ça marche. Sur une route quoi. Okay. En ville. Ça marche. Et bah ça sera pour un autre épisode. Ok d'accord. Très bien, très bon réflexe. Bravo. <rire> tu valides là ou pas? Normalement là on est pas mal. Ok. Ah, un petit peu trop <rire> à gauche <rire> Ok du coup les amis On a récupéré le camion Ouais. On s'est un petit peu mieux garé avec la voiture Sur le parking parce que là c'était pas terrible Comment ça c'était pas terrible On peut pas rester toute la journée comme ça c'est un peu la honte quoi Donc euh... bon, je t'ai dans les lignes hein, je m'en fous Super vas-y vas-y Putain c'est une blague C'est pas grave Voilà et là t'attends que ça passe Et comme on est en train de bloquer la circulation bah. <rire> Oh mais c'est une catastrophe les états-unis en fait On va faire donc voilà des. On va transporter des bocaux et on va aller à Winefield. T'aimes bien les bocaux Bah donner beaucoup de quoi Tu poses trop de questions. Oh vas-y tu peux te taper dans le fond tout droit et t'es pas mal. T'es vraiment bien. Oh voilà. Oh T'as fait une, une aussi belle manœuvre que moi dans la dernière vidéo, que du coup qui est pas encore sortie, mais j'ai fait pareil. Ah ouais La remorque elle s'est presque pas téléportée. Elle s'est quand même téléportée parce que t'es pas allé assez en arrière Oui parce que de toute façon euh, mais oui, mais c'est compliqué d'être pile pile en face dans le jeu Non mais justement t'étais pile en face T'étais juste pas assez au fond donc ça c'est rien de... C'est fou, t'étais dans l'axe mec T'es trop Et fort oui. <rire> T'as vu un torticolis Ah bah merci c'est sympa ça bah, pas Mais c'est okay, pas assez Il était <rire> On est d'accord, il est arrêté. Bah, j'ai pas fait attention. Hop, moi je suis pressé là, j'ai des bocaux à emmener. <rire> c'est vrai, on sait pas c'est quoi les bocaux, mais, mais c'est des. Il y a bocaux. des organes dedans. Oh non, sinon ça aurait été écrit. Bah, euh... mais non, mais ça peut pas être des organes. <rire> bah, si. Bah, non. <rire> je suis con. Ça peut que être les. services habilités pour. Tu sais que j'ai failli travailler euh, là-dedans. Bah, ouais. Ouais. Mais, mais je suis passé à côté comme un gros connard. Il y a ouais. un porte-conteneur là à gauche. Ah c'est pas un porte-manteau, c'est autre chose On devrait aurait dit un C'est un porte-manteau Ah non, c'est un porte gruc ah. ah bah tu, tu vois mieux comme ça peut-être Oh <rire> <rire> <rire> <été> camion <rire> J'ai embarqué une voiture avec Oh non <rire> <rire> Bah voilà quand on veut regarder les bateaux Bon courage à nous, on est à 58%, ça va en vrai. Par contre les bocaux, on les a un peu cassés du coup. <rire> là, je pense qu'il y a à peu près 10% des bocaux qui sont pétés dedans. <rire> ah, et heureusement, on n'a pas les organes vitaux. Hein, finalement. <rire> <rire> et, ah, va... il y en a un autre. C'est le porte-manteau. Non, non, non, non. non. <rire> Sauf si tu veux que le camion soit... Oh. Non, ah bah, il a calé. Garde droit, garde droit. Il a calé. T'as vu ce que t'as fait à mon camion et tu veux encore que je te fasse confiance avec la voiture Ma super bien eh, Déjà c'est pas de ma faute C'est qui qui m'a fait un torticolis pendant que je conduisais Dans la vraie vie. <rire> <rire> regarde Tiens regarde là-bas <rire> Mais non mais... De toute façon je sais pas si t'as remarqué, j'ai le doigt au dessus du bouton pour recentrer depuis tout à l'heure c'est ça, et c'est ça Hein Oula, c'était quoi ce bruit T'as entendu Ouais on dirait une vitesse qui veut pas rentrer ça fait le même bruit que sur ma C3 quand je voulais mettre la marche arrière et qu'elle rentrait pas. Alors moi, quand j'essayais de la mettre et qu'elle rentrait pas, elle faisait aussi un bruit marrant. Ça faisait un... Ah non, toi ça faisait pas ça Ah, d'accord, oui, je viens de comprendre. Merci. Bon, on applaudit, mais tolérable. Ça passe, hein on a fait du dégât hein. et ça les pénalités c'est les dégâts pour la remorque bien sûr Parce oui, que là, oui, oui. On là il faut pas... réparer le camion encore. Là je peux te dire que tout ce qu'on a gagné euh, Ça représente le quart même pas de ce que, tout ce que je vais payer pour la réparation Mais c'est pas grave Arthur <rire> <rire> Tu dis c'est pas grave Arthur mais c'est toi qui as tout cassé hein. En tout cas on espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et dans le prochain épisode vous verrez Arthur en train de faire du drift avec une BMW Qui va peut-être me casser <rire> Découvre <rire> cette expression. <rire> voilà, je vais mourir, ça y est. Mais attends, j'ai pas encore fait mon test des premiers secours. Ah bon Tu penses que tu fais un test des premiers secours Non, mais je veux dire le, le, la formation, voilà. Formation de premiers secours, tu fais ça toi Oui. Ah bon Je vais faire ça en, en avril. Ah d'accord. Voilà. C'est quoi en avril C'est pour deux mois C'est dans deux mois, donc meurs pas avant. Ok, bah j'attends encore avril alors... avant de <rire> m'étouffer. C'est sympa. Allez, plein de bisous Salut, salut, salut. <rire> Le volant est très dur. C'est vrai, le volant Il vibre dans tous les sens <rire> C'est réaliste ou pas Je... <rire> Non, non. <rire> Ça fait, <rire> fait tout trembler Merde